paye aujourd'hui des fautes qui ont été commises depuis 40 ans et euh, qui s'accélèrent depuis 20 ans et encore plus depuis 10 ans. Continuer comme ça, qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire encore plus d'inégalités, encore plus d'appauvrissement. Euh, vous rendez les gens fous parce que vous donnez davantage d'argent aux gens mais ils s'appauvrissent. C'est d'une très grande brutalité euh, ce qui nous arrive. Ce qui me fait le, le plus peur, c'est l'éruption de la violence. Bonjour Guy de la Fortelle. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de Pando Éditions, qui est une maison d'édition indépendante spécialisée dans l'économie et la finance. Vous proposez également un service d'information économique et financière baptisé l'investisseur sans costume, Donc qui vise à fournir aux particuliers une analyse de qualité institutionnelle à travers des articles et des dossiers consacrés à l'investissement que vous publiez, régulièrement sur votre site. Dans un article intitulé le confinement c'est l'argent avant la santé que vous avez publié au mois de mars, vous écrivez le confinement et le couvre-feu sont des questions financières bien davantage que sanitaires. Vous poursuivez en disant que c'est la logique financière qui prime partout et avant tout. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le confinement et le couvre-feu répondent selon vous avant tout à une logique financière plutôt qu'à une logique sanitaire. Alors bonjour, je vous remercie de votre, de votre invitation. Euh, alors je vais peut-être recadrer un petit peu de manière plus large parce que ça c'est probablement ce que j'ai écrit, c'est quelque chose qui vient d'un travail que, qui a dû commencer en novembre. Que, parce qu'au départ, donc effectivement, bah, mes spécialités sont économiques et financières, et j'ai commencé par m'intéresser au volet économique et, et financier euh, de, du virus. Et oui, j'ai fini par être, je pense, un petit peu agacé, jusqu'à trouver que la logique financière et économique prenait peut-être, voire même sans doute, le pas sur la logique sanitaire. Et ça, il euh, y a à mon avis, euh, trois, trois faits très saillants qui permettent de le voir, euh, moi, je suis rentré sur ce sujet-là, alors plutôt que de parler de, de, de confinement, moi j'ai commencé, je suis rentré là-dessus sur, euh, les, sur les, les, les, les vaccins et sur euh, la manière dont Pfizer a annoncé son, son vaccin. C'était en, en novembre dernier et ça, c'est vraiment pour moi, c'est un, un moment fondateur de, où je me dis, il y a un truc qui ne va pas parce que vous avez le, le patron de Pfizer, qui s'appelle Albert Bourla, qui, un lundi, vous dit, passe sur toutes les télés en vous disant « on a un vaccin qui est prêt et qui est efficace à, ça doit être 94% d'efficacité à l'époque ». Il vous dit ça un lundi, euh, son étude n'est pas terminée, il n'y a aucune publication scientifique, personne n'a rien vu, euh, à la FDA, le gendarme sanitaire américain, ils n'ont rien vu, rien reçu, il n'y a pas d'actualité euh, pharmaceutique ou, ou scientifique, il n'y a rien. Mais c'est ce jour-là, il choisit pour dire j'ai un vaccin qui est efficace à 95 C'est un grand jour pour l'humanité, c'est un grand jour pour la science, c'est un grand jour pour la santé. Et en fait, on découvre le lendemain que ce jour-là, en particulier, était le jour où lui, ainsi que tout un, un, un certain nombre de personnes, on ne sait pas qui, mais un grand plan d'actionnaires. Un, un grand plan de grands actionnaires, pouvaient vendre leurs actions. Ce jour-là, en particulier, ils pouvaient vendre leurs actions euh, parce qu'il y a un, un, un plan américain euh, qui c est, c est censé être un système d'anticorruption qui fait que pour éviter euh, des délits d'initiés, quand vous êtes patron d'une grande boîte américaine, vous avez le droit de dire bah, « moi je vais acheter et vendre des actions de, de la société que je préside ». Selon des règles connues à, à l'avance, euh, avec une formule, c'est-à-dire que ce sera totalement indépendant euh, de, de, de moi, c'est-à-dire que ce sera par exemple tous les deuxièmes mardis ou tous les deuxièmes lundis euh, de chaque mois, si le cours de bourse euh, atteint tel niveau, je vais acheter, s'il atteint tel niveau, je vais vendre, selon telle quantité. Tout ça c est censé être de manière formulée, donné à quelqu'un d'indépendant, et ça se fait de manière automatique. Donc c'est censé être quelque chose qui Donc empêche le délit Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a, il a, il a fait son annonce le jour où il pouvait maximiser son profit. Donc ça, c'est la première chose, dit bon, c'est, c'est un peu gênant d'avoir quelqu'un, euh, qui est financé sur fonds publics de manière massive, venir vous expliquer, euh, que c'est un grand jour pour l'humanité, alors qu'en fait, le jour de son annonce a été choisi pour maximiser son profit. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que si vous regardez sur Pfizer, Pfizer en 2019, a recruté euh, l'ancien patron de la FDA, qui était patron de la FDA jusqu'en 2019. C'est-à-dire qu'il est sorti de la FDA, et est-ce que deux semaines, deux, deux mois plus tard, il se, retrouvait, euh, au, il se retrouvait au bord de Pfizer Donc, ça, c'est un énorme problème de, de, de, de conflit d'intérêts, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il euh, vous vous, vous, faut se poser la question des collusions que vous avez entre euh, les, les, les gendarmes, euh, les autorités, euh, et, et vous avez des problèmes similaires en Europe et les laboratoires. Donc vous avez tout euh, ce, ce système où on dit qu'il bah, y, y a un truc qui ne va pas. Et après, il y a une troisième chose de là pour revenir vraiment spécifiquement en France, que, je, que moi je trouve très gênant sur les logiques financières. c'est quand, euh, quand vous regardez le, le budget de la Sécu pour 2021, c'est un truc pareil, j'avais regardé ça à la fin de l'année dernière, vous aviez, alors ça je vais vous dire ça de mémoire, vous aviez, il me semble que c'était une enveloppe d'un milliard cinq euh, pour le vaccin, et derrière, euh, alors vous avez eu plein d'effets d'annonce pour l'hôpital euh, pour vous dire « Ah, mais euh, euh, le, le, on fait plein de choses pour l'hôpital ». Sauf qu'en en fait, il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que euh, vous avez, ils ont, euh, si vous regardez dans les volets pour l'hôpital, vous avez de la reprise de dette, euh, qui est l'essentiel du volet de financement de l'hôpital, qui avait été décidé avant. La crise du Covid. Donc ils sont en train de, de vous dire un truc qui était décidé avant, ils sont en train de juste de, de le reformater, de vous le, de vous le réemballer. Vous avez un volet de, de, de salaire salarial, euh, vous avez un rattrapage de points d'indice. Euh, pareil, c'est du rattrapage, c'est-à-dire que la, la, la fonction publique hospitalière et les fonction publique souffrent énormément de, depuis un certain nombre d'années euh, d'avoir eu, euh, eu leur salaire euh, sous l'inflation, en tout cas l'inflation réelle. Alors c'est vrai qu'au début des années 2000, quand on était été un fonctionnaire, on était beaucoup mieux traité euh, en moyenne. Il faut parler en moyenne qu'un salarié du privé, C'est plus le cas. Hein. Et donc vous avez un certain nombre de, de choses qui ont dit, mais où en fait, vous n'avez pas d'ouverture de lit, pas d'ouverture de lit fixe, vous avez, vous avez absolument aucun plan pour l'hôpital pour soigner. Il rien qui est fait. Et, est, et après, il me semble qu'en janvier ou en février, la Cour des comptes a déjà dit, « Mais il y a des trucs qu'on pouvait faire pour soigner et qu'on n'a pas fait. Et qu'on ne fait toujours pas. » On commence. Un tout petit peu de manière extrêmement tardive. Et ça aussi, ça pose problème. Et c'est là où on en revient. Je suis désolé, je mets beaucoup de temps à venir à votre question, qui était pourquoi est-ce qu'on confine, pourquoi est-ce qu'on fait des couvre-feux Il me semble qu'on confine et qu'on fait des couvre-feux euh, parce que nos, nos, nos, on est incapable euh, de, de, de, de, de prendre tous les patients en réanimation et dans les soins intensifs. Euh, et donc, il euh, y a une véritable question à se poser, qui est de se dire, mais est-ce que réellement, de miser 100% de la stratégie sur des vaccins, avec des acteurs, Pfizer a été absolument... Euh, avec des acteurs qui ont des comportements problématiques. J encore une fois, de, de recruter l'ancien patron de la FDA, euh, de la, la pratique de d'Albert Bourla d'optimiser son profit éventuellement... Je ne sais rien, mais en tout cas, la question mérite d'être posée éventuellement avant d'autres enjeux plus importants. Le fait que vous ne puissiez pas avoir les contrats. Vous pouvez pas avoir les contrats à Bruxelles. Euh, ça c'est quelque chose, c'est Hervé Juvin qui en a parlé, je crois que c'était sur Sud Radio, et ça c'est absolument euh, massif, c'est-à-dire que Hervé Juvin qui est donc député européen, c'est-à-dire que les, dé les députés européens, on n'est pas en train de parler euh, de vous ou de moi, c'est-à-dire que de la représentation européenne qui a voulu voir les contrats. Ce que raconte Hervé Juvin, c'est que donc vous avez ils sont, il y a un groupe de, de députés qui sont arrivés, et on leur a pris leur portable, on... on on leur a dit, vous avez 45 minutes dans une salle, sans portable, sans rien, vous ne pouvez pas, pas prendre de photos, pas de notes, pas de photos, pas de notes, rien du tout, pour les consulter, ils sont rentrés dans une salle dans laquelle ils ont vu les contrats où euh, l'essentiel, où les informations, euh, les, les, les prix, les chiffres, les infor informations essentielles étaient, euh, étaient sur lignes en noir, est redacted » en anglais. Et du coup, vous avez des contrats publics, on est censé avoir des lois <rire> en France <coughs> pardon, et en Europe, quand vous avez des marchés publics, vous avez des, des réglementations de transparence. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus aucune transparence, à tel point que, c'est pour ça que moi, la logique financière me paraît absolument massive et problématique, on, on peut encore rajouter un peu dans, dans, dans les problèmes qu'on voit. Je ne sais pas si, si vous aviez suivi cette histoire de sixième dose, c'était au, au mois de janvier, au mois de février, euh, donc, euh, donc ou pour, pour revenir sur ces petites fioles. Euh, donc le, les vaccins à ARN, il y a très très peu de quantité de vaccins pour vous vacciner. Donc vous avez des toutes toutes toutes petites fioles dans lesquelles vous allez diluer encore un peu plus et puis vous allez avoir cinq doses dans, dans ce truc tout petit. Et puis bah, vous avez des personnels hospitaliers et soignants qui ont bien fait leur boulot et qui ont réussi à attraper une sixième dose. Ça, ils ont réussi avec du matériel spécial, avec la bonne technique. C'est à eux qu'il faut demander plus qu'à moi précisément. Et même, dans certains cas, une septième dose. Euh, bah, mais là, la septième dose, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, six doses, ils y arrivaient assez bien. Or, les contrats de Pfizer sont en dose. Euh, sont en dose. Et, et, et à l'époque, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais donc il y, avait, il y avait un contrat pour 120 millions de doses qui devait faire 600 millions de flacons. Bon, bah, Pfizer, du jour au lendemain, a, semble-t-il, parce qu'encore une fois, la plus grande opacité règne, décidé qu'il n'allait livrer que 100 millions de flacons au lieu des 120 parce que ils avaient décidé menu militari que bah, puisqu'on pouvait en tirer 6 doses ils allaient ils allaient livrer 20 millions de flacons en moins euh, et ça, c'est de la marge pure pour Pfizer. C'est de la marge pure, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Et ça aussi, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que Pfizer a, a déclaré, et, et ce n'est pas les seuls, hein, euh, je, Moderna aussi, me semble, l'a fait, ils ont déclaré qu'ils refusaient de vendre le vaccin à prix coûtant. Alors que tout le financement des vaccins, à partir du moment où la pandémie arrive, il y a des recherches avant. Les, les vaccins ARN, il y a de la recherche avant, ils voulaient faire des vaccins contre la grippe, ça, bien sûr qu'il y a des choses. Mais à partir du moment où la pandémie arrive, le virus est là, euh, on peut estimer que l'essentiel, voire la totalité euh, des, des frais de développement sont pris en charge sur fonds publics, hein, par l'initiative COVAX, euh, par euh, par l'opération Warp Speed aux États-Unis, l'Allemagne a beaucoup euh, investi aussi. Vous avez des, des très très gros tuyaux à financement qui sont mis en place, euh, et donc, ces gens-là ne prennent plus aucun risque. Ça aussi, c'est un des autres gros scandales. C'est qu'a priori, on n'est pas tout à fait sûr, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de risque juridique sur les vaccins. C'est-à-dire qu'il y a des effets secondaires, il semblerait que ce ne soit pas euh, Pfizer, Moderna, BioNTech qui soient responsables. Donc, ces gens ne prennent plus aucun risque. <coughs> Pardon. Ces gens ne prennent plus aucun risque. Et en revanche, ils ont des potentiels de marge absolument monstrueux. Et on a cet exemple, parce que les chiffres sont pas là, mais on se rend compte au mois de janvier que ces gens-là peuvent tout d'un coup, parce que quand vous livrez 100 millions de flacons au lieu de 120, en gros, vous faites une marge, vous avez 17,5 de marge pure qui arrive dans vos caisses. Elles sont là, celles-là. Avant, moi, j'avais travaillé en me disant « Bon, ces gens peuvent faire 30, 40, 50 de marge, parce que ça coûte pas très cher à fabriquer euh, ces vaccins, en fait, euh, le, le, le, une fois que c'est lancé. » Euh, et du coup, vous vous, vous vous retrouvez dans une situation, et, et ça, à mon avis, c'est un mal. C'est très, très un, un, un des grands mots de notre époque, c'est que euh, vous avez une dissociation entre celui qui prend le risque et celui qui récolte le gain. Une mutualisation des risques et une privatisation des profits, en fait. Exactement. La mutualisation ou socialisation euh, des risques et euh, la privatisation des gains. Et, et ça, c'est un truc euh, qui, qui, qui, qui nous expose déjà un peu à la tronche en 2008. Euh, et, et ça, il n'en sort jamais. Il, il en sort jamais de bonnes choses de ces trucs-là. C'est là, c est, c est, c est, là vous, si vous pouvez aller vous amuser, aller regarder, si si vous aimez bien la logique et les maths, euh, aller regarder la théorie des jeux. Alors c'est très, très c'est très théorique, hein, c'est mais la, les théories des jeux c est, c est, non, cest que c'est un, un ogoton complet. Vous n'allez pas, vous ne vous mettez pas dans une situation comme ça parce qu'il n'en sort jamais de bonnes choses dans, dans, dans, dans ces cas-là. C'est très très très mauvais dans tous les cas. Et du coup, bah oui, effectivement, à un moment, on peut se demander pourquoi on confine, on fait des couvre-feux parce que nos hôpitaux sont pleins et parce qu'on n'y arrive pas. Euh, bah pourquoi, pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas de nos hôpitaux Pourquoi est-ce qu'on met tout dans les vaccins Pourquoi est-ce qu'on met tout là-dedans euh, Je dis pas que... Moi, je n'ai pas la moindre idée de savoir si c'est... Si pareil, vous dire... On, Pfizer nous annonce que son, son vaccin marche à 94 ou 95 des cas. Mais depuis quand c'est le producteur qui vous explique l'efficacité de son produit Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un... Euh, j'aimerais bien avoir quelqu'un d'indépendant qui fasse l'évaluation... Euh, du produit. Enfin, je veux dire, bien évidemment, si, si moi demain je me mets à fabriquer un produit, je ne vais pas vous dire que mon produit ne marche pas. Et je vous le dirai d'autant moins si je ne prends pas de risque. Parce que, encore, si j'avais un risque et que si jamais je vous dis que mon produit marche et qu'il ne marchait pas, après je me faisais casser les genoux. Ok. Mais là, ils n'ont aucun intérêt. Enfin, il faudrait vraiment qu'ils soient bêtes pour vous dire que leur, marché, que leur vaccin ne marche pas, quoi qu'il en soit, qu'il marche ou qu'il ne marche pas. Je ne dis pas qu'il ne marche pas. Je dis que dans la situation actuelle, c'est très compliqué. On ne peut pas juger. On ne sait pas. Et du coup, ne sachant pas de mettre absolument tout là-dessus, bah oui, à un moment, moi, je commence à me demander s'il n'y a pas une logique financière qui passe avant. Parce que c'est sûr que quand on met de l'argent dans un hôpital, il n'y a pas de retour à un actionnaire derrière. C'est un argent que vous mettez dans un, un hôpital, c'est un bien commun. En France, en tout cas, aux États-Unis, c'est encore autre chose, mais c'est un bien commun. Euh, vous, un hôpital, ça fait pas 30%, 40%, 50% de taux de marge. Avec ça, potentiellement, Oui. Voilà pourquoi j'ai fini par trouver que éventuellement la logique financière était un peu trop prégnante à mon goût. Le gouvernement français a dépensé des dizaines de milliards d'euros depuis le début de la pandémie, notamment dans le cadre des aides publiques qui ont été accordées pour compenser les pertes liées à ces confinements, à ces couvre-feux. C'est le fameux « quoi qu'il en coûte ». D'où vient cet argent qui est injecté par l'État depuis le début de la crise sanitaire pour, selon les mots d'Emmanuel Macron, protéger les salariés et les entreprises Est-ce que finalement, certains parlent d'argent magique, en fait, d'où viennent ces fonds Ah ça, c'est la grande question, ça <rire> C'est assez marrant, en ce moment, il y a des petites vidéos qui commencent à circuler, ou des gens qui font des montages, où on remonte jusqu'à raymond Bar et on vous fait depuis 40 ou 50 ans, euh, tous les ministres et tous les gouvernants qui vous disent non, mais. Euh, « Vous savez, on est un pays très endetté, ça va, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. » Et puis, on dit « mais ça continue, ça continue, ça continue. » Et puis, bien évidemment, si vous voulez, là, on a une, on a une cassure depuis 2020, à tel point que moi, c'est une question que j'ai eu énormément. Je mais en fait, on pouvait En, en fait, ça ne pose pas de problème. » En fait, c'est facile. Et, euh, et, et, et c'est très intéressant parce que euh, on ne se rend pas compte en fait, en tout cas, les gens qui me posent la question ne se rendent pas compte, je pense qu'il y, y a plein de gens qui s'en rendent très bien compte, <rire> mais qui n'ont pas forcément la parole, euh, de, de la manière dont fonctionne la création monétaire et des effets d'une dette. Alors, c'est une question un petit peu difficile, parce que l'argent est quelque chose de, de, de très théorique, de très abstrait. Mais moi, j'aime bien, euh, c'est-à-dire qu'il y a un exemple, la, la valeur de l'argent, à la fin, à la fin des fins, c'est son coût de production. C'est-à-dire que structurellement, il y a plein de variations. Bien évidemment, il y a, une, il y a un jeu d'offres et de demandes, mais c'est un petit peu comme voilà, pour d'autres biens. L'argent n'est pas un bien comme les autres, mais quand même. Euh, C'est-à-dire que le, le, le coût de production de l'argent est fondamental dans sa valeur à long terme. Et euh, alors bien sûr, quand vous parlez d'or, c'est assez facile. Le coût de production de l'or, c'est il faut aller faire des trous dans le sol et puis, euh, bah, vous avez trouvé de l'or ou pas, ça, ça coûte horriblement cher de faire de la prospection, machin. Et cela ne sert strictement à rien, hein, à part éventuellement à péter des bouts de forêt euh, et, à, et à massacrer les, des, des endroits qui euh, s'en seraient probablement bien passés. Il n'y a pas d'utilité à ça. Hein. Et donc, euh, pendant très longtemps, vous avez énormément d'économistes très portés sur la monnaie qui vous disaient mais l'or. Euh, ça sert à rien, c'est la relique barbare de Keynes, parce que vous êtes obligé d'aller faire des trous dans le sol pour rien, euh, pour, euh, et pour, pour trouver cette monnaie. Euh, et donc, bah, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une monnaie qui soit beaucoup plus efficace que ça En ayant bien en tête cette idée est fondamentale, c'est qu'à la fin, la valeur de l'argent, c'est son coût de production. Et donc on se dit, bah, si on prend le système dans lequel on est aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, a priori. Parce que aujourd'hui, ce sont les banques commerciales qui créent l'argent, avec derrière le soutien de la, de la Banque Centrale Européenne, qui est en deuxième rideau. Mais le, les premiers qui créent l'argent sont les banques commerciales. Et vous savez, c'est les histoires qu'on vous raconte à chaque fois. C'est-à-dire que les banques commerciales créent l'argent de rien. Et puis on dit « Ah, oh, c'est un grand scandale !». La banque commerciale, quand elle vous fait un crédit, elle n'est pas en train de prêter l'argent d'un de ses déposants, elle, juste c'est une ligne qu'elle marque sur son bilan. Et puis pouf, elle crée de l'argent, l'argent magique comme vous dites. Et on dit c'est scandaleux, ce n'est absolument pas scandaleux, c'est un, un fonctionnement qui pourrait marcher. Ou dans le sens où on dit bah, plutôt que de devoir aller creuser un trou dans le sol pour justifier euh, de la création de valeur, cest à encore une fois, il faut qu'il faut qu y ait un coût. Pour que l'argent ait la valeur, il faut que sa production coûte quelque chose. Si, si, sinon, vous trouverez toujours quelqu'un pour aller vous en produire des tombereaux et ça crée des problèmes, on y, on y reviendra. Et donc, plutôt que de faire ça, ce coup, ça va être le crédit. Ça veut dire que, par exemple, euh, moi, Guy de la Fortel, si je veux aller emprunter de l'argent, ben, on va me prêter cet argent, puis moi, je vais faire un effort, je vais travailler très très dur pour pouvoir le rembourser, et, et pour pouvoir le rembourser, et moi, gagner de l'argent en plus euh, par-dessus ça, donc pour créer de la valeur. Et ça, c'est vachement plus intelligent, parce que tout d'un coup, au lieu d'aller faire des trous dans le sol pour sortir un truc qui ne sert à rien, vous allez utiliser votre travail économique, euh, et, et c'est ça qui va justifier euh, la création monétaire. Donc, c'est vachement futé au départ. Sauf qu'il y, euh, y a une différence essentielle. Et en sachant que la banque, elle, qui crée cet argent-là, pour, pardon pour revenir, elle, elle, elle, elle, veut dire, elle, elle va le créer comme ça, de manière magique. Sauf que la banque, il est normal qu'elle se rémunère pour ça parce qu'elle prend un risque. Parce que c'est-à-dire que si moi je rembourse, si je fais défaut sur mon crédit, euh, celui qui euh, est l'actionnaire de la banque, c'est les fonds propres de la banque qui vont être mis à contribution si je fais défaut. Donc le banquier prend un risque. En tout cas, prenez un risque. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question. Mais... Euh, et du coup, vous avez un système qui, a priori, marche. Mais il a une différence essentielle, ce système, avec le système d'aller faire un trou dans le sol pour aller chercher de l'or ou n'importe quoi d'autre, hein, parce que vous avez des coquillages, ont pu faire fonction de monnaie, des cigarettes dans les prisons, des billes dans les cours de récré. C'est très archaïque hein, comme, comme fonctionnement. Mais donc, vous vous retrouvez... Euh, euh, avec de l'argent qui est créé d'abord. D'abord, vous recevez l'argent, et après, vous devez faire l'effort. Alors que l'or, bon, ben, vous allez faire votre trou dans le sol, vous en trouvez tant mieux, vous en trouvez pas tant pis, vous avez fait l'effort et vous n'êtes pas rémunéré tant pis, quoi. c'est votre risque. Et du coup, pour que ça marche, ça veut dire que si moi, j'en prends de l'argent et que derrière, je ne crée pas de valeur, il faut que je fasse faillite. Et si la banque qui a prêté à trop de gens comme moi, qui ont mal géré, qui ont mal fait, il faut que la banque fasse faillite. Et c'est important, il faut qu'elle fasse faillite, parce que sinon, ça veut dire que la, votre création monétaire ne va, plus être une bonne, euh, ne va plus être une bonne image de la richesse économique et sociale que vous créez. L'argent n'est jamais qu'une représentation. C'est juste, voilà, c'est-à-dire que euh, vous avez une, une économie, c'est un certain nombre de biens, de services, de production, de juste choses comme ça, ça dont l'argent est une représentation. On vous dit qu'en France, vous avez 2200 milliards de PIB à peu, peu près, un peu plus, un peu moins. En ce moment, ça varie beaucoup. Ben, C'est 2200 milliards. C'est une représentation très partielle, très petite, de, de, de, de la richesse. Et je pense que vous, avez, vous vous êtes rendu compte que depuis 2008 au moins, et puis ça remonte même à, en fait à 1997, si vous voulez, l'événement un peu fondateur aux États-Unis avec la faillite de LTCM, quand vous empêchez... Euh, quand vous empêchez les banques et les, et les sociétés de faire faillite, bah, du coup, en fait, vous avez, une espèce de, de, vous avez la, la, la masse monétaire qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et, et vous, vous arrivez, justement, dans la situation dans laquelle on est, d'argent magique, dans laquelle on se dit, mais oh, il y a plein de fric, plein de fric, plein de fric, puis en fait, ça ne pose pas de problème. Première chose, en fait, ça pose de très, très gros problèmes. Et ça pose de très, très gros problèmes à, à, plusieurs, à plusieurs égards. La première chose, c'est que bah, du coup, les, les, les sociétés et les banques qui ne font pas, qui ne font pas faillite, bah, elles continuent d'opérer, elles continuent d'utiliser de, de, de, de, de, des ressources, d'employer des gens, de louer des bureaux, d'utiliser de, de, des ressources. Si, vous voyez, à la fin, c'est un petit peu comme on prend un boulanger, un boulanger qui fait du mauvais pain, dont personne ne veut et qui finalement fait une baguette qui a une valeur économique moins importante que la farine et l'eau et le travail qu'il a utilisé pour faire ça, il vaut mieux qu'il fasse faillite parce qu'il gâche cette farine, il gâche son temps, il gâche plein de choses. C'est du gâchis, c'est de la pollution d'une certaine manière. Et Sauf que là, si vous voulez, au niveau d'économie tout entière, on empêche ces gens-là de faire faillite avec ces opérations de crédit. Et en faisant ça, vous, créez, vous empêchez des gens et des ressources, d'aller à un endroit où elles seraient plus utiles. Et vous empêchez, en fait, euh, nos économies de s'adapter. Vous, vous empêchez l'adaptation, c'est la première chose. Je ne dis pas que ce n'est pas douloureux, hein. c'est très, très, très douloureux de s'adapter. Mais c'est mieux que de mourir. Euh... Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand vous avez trop d'argent comme ça, parce qu'il y a trop d'argent, mais ça fait très longtemps qu'il y a trop d'argent. Quand il y a trop d'argent, on a généralement tendance à dire que tant pis, « les enfants, Tant pis, nos enfants paieront », je ne sais plus, il y avait un journaliste de télé qui avait écrit un bouquin comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle, pardon. Ce n'est pas vrai. Quand vous créez trop d'argent comme ça, euh, ce n'est pas « tant pis, nos enfants paieront », c'est au sein de la société que le transfert de richesse se produit. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui touchent le crédit, qui vont s'enrichir, et ceux qui ne le touchent pas, ou qui en touchent moins, et c'est là où c'est très vicieux, ceux qui en touchent moins, qui vont s'appauvrir. Et c'est assez simple à comprendre au final parce que si, si, si vous prenez si, si jamais vous avez, vous avez 10 pommes sur une table que vous voulez vous partager que euh, on a chacun euh, on, a, on est euh, 5 à avoir 2 euros chacun bon ben on va chacun prendre nos deux pommes ça va aller. Si tout d'un coup vous commencez à donner 10 euros de plus à, à, et 1 euro de plus aux autres bon le prix de la pomme va augmenter et puis vous en avez un qui va pouvoir acheter 4 pommes euh, alors qu'il aurait dû en avoir que deux. Alors c'est Là, je l'ai sur mais à la fin, c'est de ça dont on parle. Et c'est pas pour rien que vous avez une augmentation des inégalités qui est absolument monstrueuse depuis une vingtaine d'années. C'est parce il y a une valeur monétaire à ça, qui est que bah, vous, la production de crédit ne se répartit pas de manière uniforme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui touchent plus de crédit que d'autres, et à partir du moment où ils n'ont pas de risque, on en revient, euh, la privatisation des gains, la mutualisation des pertes, à partir du moment où ces gens ne, ne, ne, le, le risque que prennent ces gens euh, bah, il, il ne se matérialise jamais, c'est-à-dire que, bien sûr, que un, un entrepreneur qui va emprunter de l'argent pour développer une société, c'est très bien, mais qu'ils ne puissent pas faire faillite. Et c'est la situation dans laquelle on est. Le nombre de faillites a considérablement baissé depuis 2020. Et alors, à la fin, on peut se dire bah « ben oui, mais j'ai pas pu bosser, alors... Euh, comme j'ai pas pu bosser, vous n'avez pas me, me, me laisser faire faillite, parce que je comprends que des entrepreneurs ou des, des patrons de société ne soient pas contents. » Mais d'un autre côté, on peut prendre la question dans l'autre sens et dire Bah oui, mais si on laissait ces gens faire faillite, peut-être qu'ils se réveilleraient et se disaient Ben bah, attendez, moi je ne suis pas d'accord, moi je suis pas d'accord pour vivre dans le monde dans lequel vous me faites vivre en ce moment. C'est-à-dire que vous avez une espèce d'opium, ou pas, pas, pas, je dis opium, je ne <rire> je devrais pas dire je voulais je ne sais pas, de morphine, bon, c'est la même chose, vous avez une espèce de morphine qui vous soulage et qui vous tue. Tu sais, c'est la morphine, quand vous augmentez les doses, ça vous aide à partir. Hein. Donc ben là, c'est cette espèce d'argent, c'est une morphine qui vous soulage. Ça soulage, hein. il n'y a aucun problème, ça soulage. Mais euh, ça laisse le mal se propager. Et ce mal, c'est un mal qui fait que vous, vous, vous avez une déconnexion maintenant entre les gens qui créent la valeur et, et ceux qui touchent euh, la représentation de cette valeur, c'est-à-dire l'argent qui représente cette valeur. Et du coup, vous, vous, êtes, vous devenez totalement dysfonctionnel. Totalement dysfonctionnel, parce que c'est pas les gens qui créent la valeur... Économique et sociale, -à -dire la valeur sociale. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est les gens qui sont les actes d'achat qu'on fait de, de, de biens et services. Euh, c'est très sain, en fait, euh, de dire ben, moi je veux ça, je veux pas ça. On fait des micro choix absolument tout le temps. Et ben là, au-dessus, vous, vous avez des banques centrales, des gouvernements qui disent non, ça on s'en fout, on va sauver coûte que coûte. Et dernière chose, c'est que les gens qu'on sauve avec tout cet argent, c'est les actionnaires. C'est pas... C'est-à-dire que moi, j'étais très fâché quand on a commencé à lancer les PGE en avril dernier. Ça a commencé avec la FNAC, avec FNAC Darty. FNAC Darty... Alors, bien sûr, ils avaient plein de problèmes, mais... C'était pas les pires, c'était pas les premiers touchés par la pandémie. Ils, ils, ils, ils, ils leur commerce en ligne explosait. Ils enfin, euh, je veux dire, c est, c est, il y avait d'autres gens à sauver avant eux quand même. Et, euh, et, et, et derrière, quand vous regardez la chiraïténac d'arty, euh, c'est assez sale. Euh, J'avais écrit un article, je vous renvoie à l'article si ça vous intéresse. Euh, vous aviez euh, feu euh, Rothschild, Benjamin de Rothschild. Euh, euh, en Suisse, vous aviez, j'ai plus les noms, je suis désolé, mais bon, le, vous aviez Ardian qui était là-dedans, vous aviez... Euh... Et bref, ils ont été sauvés, et c'est ces gens-là qu'on a sauvés. C'est Ardian qu'on qu a sauvé. Parce que vous me dites, ben non, c'est la FNAC qu'on a sauvé, mais la FNAC... Si, si, si la FNAC fait faillite, veut, les magasins ne vont pas disparaître le, tout d'un coup. C'est-à-dire que, il va, que si, si la FNAC fait faillite, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher un repreneur. Donc, de deux choses l'une, soit il y a quelqu'un qui est plus capable, davantage, c'est davantage capable que les actionnaires actuels de s'occuper de l'affaire, qui va se présenter et qui va racheter le truc et qui va faire que ça va mieux fonctionner, pour... soit il n'y a personne parce que c'est la crise totale, et éventuellement vous faites une nationalisation et vous nettoyez et vous reprivatisez après. C'est ce qui est arrivé à General Motors. General Motors aux États-Unis a fait faillite, Bon, il ben, y a toujours des usines, il y a toujours des voitures, la marque existe toujours, et ils sont revenus, et ils se, ils se portent beaucoup mieux aujourd'hui. Ils ont fait faillite en 2009, ils se portent beaucoup mieux aujourd'hui que s'ils n'avaient jamais fait faillite. Probablement qu'aujourd'hui, un, un groupe comme Boeing devrait faire faillite. Probablement que si demain la FNAC faisait faillite, et que derrière, euh, on, on nettoyait un petit peu la logique financière euh, qu'il y a derrière FNAC Darty, euh, peut-être que ça, ça, ça aiderait la FNAC à, à redevenir quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'ils sont aujourd'hui. Euh, et donc ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut voir qui on sauve avec cet argent magique, la euh, première chose. Et la deuxième chose, c'est ne pas confondre l'appareil économique productif et sa représentation qui est l'actionnaire, le, le, le, le titre de propriété. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. C'est n'est pas parce que quelqu'un fait faillite que l'usine disparaît. Donc en fait, finalement, pour vous, il, voilà, il faut laisser les entreprises faire faillite pour assainir le système et retrouver des règles du jeu qui seraient euh, plus, plus justes, en fait. Le, la, la très très grande difficulté, c'est qu'on paye aujourd'hui des fautes qui ont été commises depuis 40 ans et euh, qui s'accélèrent depuis 20 ans et encore plus depuis 10 ans. Et du coup, vous payez des fautes qui remontent de très loin. Et du coup, c'est très compliqué de faire ça, parce que euh, bien évidemment que euh, là aujourd'hui, cest que c'est d'une très grande brutalité euh, ce qui nous arrive. C est, c est, et je, je nie pas la brutalité de la chose. Hein. En revanche, ce que j'observe, c'est que ben, est, en France, on, on est, parce que c'est toujours bien de comparer un peu avec ce que font les autres en France, on, on met énormément d'argent là où il n'y aurait pas forcément besoin d'en mettre autant, là où on pourrait ouvrir davantage, là où on pourrait, on, on pourrait gérer les choses de manière beaucoup plus saine. Donc, c est, c est, c est, c est, et, et encore une fois, c'est la très très grande difficulté de notre époque, pas, et sur plein de sujets, hein, pas seulement celui-là, c'est qu'on est en train de recevoir la facture de choix ou de non-choix qu'on a fait depuis 20, 30, 40 ans. Et c'est en train d'arriver. Et donc, euh, malheureusement, euh, ça va être douloureux. Il y a un moment, c'est un junkie. Hein. Vous êtes un junkie, euh, ça, vous êtes euh, drogué. C'est une drogue. Hein. Moi, je, je connais des gens qui, qui, qui ont travaillé dans, dans, sur du crédit dans des banques. Et oui, c'est l'argent, moi, j'ai été un, un dealer de drogue. J'ai vu des traders qui m'expliquaient ça. Euh, c'est parce qu'il y a une accoutumance, vous ne pouvez plus vous en passer. Bon, bah, vous êtes un junkie, ça fait 40 ans que vous êtes sur votre drogue, il faut vous arrêter demain, ça ne va pas bien se passer. Hein. C'est pas le problème. Ça... Mais, donc il y a un choix cornélien, et et il y a un moment, c'est peste ou choléra, de se dire mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue comme ça Et, et, et, et, et, et, et continuer comme ça, qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire encore plus d'inégalités, encore plus d'appauvrissement. Euh, vous rendez les gens fous parce que vous donnez davantage d'argent aux gens, mais ils s'appauvrissent. C'est ça ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a un truc qu'on ne voit pas trop. C'est-à-dire que pour le moment, euh, là, toute la création monétaire a été dans les bourses, dans le capital productif. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est le, le, tout le patrimoine qui, est, qui a changé de main. Ça a permis de mettre la main sur le patrimoine, c'est pas pour rien que euh, vous, vous avez des grandes fortunes françaises qui rachètent les châteaux, ça fait longtemps, hein. encore une fois, c'est pas un truc qui la tire. qui rachètent les grands, les, les, les grands châteaux bordelais, qui rachètent de, de, plein d'immobiliers, euh, qui rachètent des entreprises partout, que, et, euh, et donc à un moment, ça, c'est pour quelqu'un qui vit tous les jours, ça se voit pas trop, puisque... Euh, mais, à la fin, si vous voulez, en, faisant, en rachetant ça, bah déjà, vous avez des gens qui mettent la main sur du, du patrimoine bah, de manière... Ce n'est pas forcément les meilleurs gérants. Encore une fois, ça devient du capitalisme de connivence. C'est ceux à qui on a prêté. Ce n'est pas, pas forcément celui qui était le, le mieux pour gérer, pour faire fructifier ce patrimoine. C'était celui qui avait le plus d'argent pour lâcher. Je ne dis pas que ces gens n'ont pas de talent par ailleurs, mais je ne dis pas que Bernard Arnault n'a pas de talent. C'est juste qu'il a fait une vingtaine d'années où son talent est mélangé avec beaucoup d'aides, beaucoup de choses qui font que bah, probablement que sa fortune n'est pas justifiée au regard de son seul talent. Et en fait, cette création monétaire, alors on dit qu'elle ne crée pas d'inflation, mais en réalité, il y a quand même une inflation visiblement qui se répercute sur la sphère financière, que ce soit sur le prix de l'immobilier ou sur le prix des actions en bourse, et qui pour l'instant, effectivement, en revanche, ne touche pas l'économie réelle. Ça, ah, c'est en train de changer ça. C'est en train de changer. Alors, le, le, le, le, c'est un truc, la, la création monétaire crée toujours de l'inflation. Alors, après, le problème, c'est est -ce comment est-ce que vous définissez inflation Et en fait, on a, on, on a tendance, mais ça, moi, je la prenais déjà à l'école, hein, on a tendance à, à confondre inflation et indice des prix à la consommation. On confond les deux. C'est presque pareil, mais ce n'est pas pareil. Et euh, l'indice des prix à la consommation, effectivement, si vous prenez ce qu'on appelle vulgairement le panier de la ménagère, euh, ben bah oui, celui-là, euh, il a plutôt tendance même à baisser. Euh, on, peut, on, peut, on peut se demander pourquoi, enfin je peux, on peut regarder pourquoi. Mais en revanche, l'inflation, qui généralement les puristes euh, de, de, de l'économie monétaire vous diront, de, la définition même de l'inflation en fait, c'est l'augmentation de la masse monétaire. L'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Ce qu'on inflate, c'est la masse monétaire. Et ça, Ensuite, ça implique des, des, des, des hausses de prix. Et ça implique toujours des hausses de prix. La seule chose qu'il faut regarder, c'est où va cet argent. Et ce que je viens de vous dire, c'est que l'argent allait où En bourse, en immobilier, ce que vous disiez dans votre question. Donc bien évidemment, ça crée des hausses là. Et puis là, c est, c est, c est, quand vous regardez les hausses boursières des, des, des, 20, des 20 dernières années, euh, bah c'est monumental. Là, vous avez de l'inflation, vous avez des les entreprises valent beaucoup plus cher, la, la, la croissance de la valeur des entreprises est bien supérieure à leur croissance économique et, euh, et à la croissance de, de leur chiffre d'affaires et de leurs profits. Donc vous avez une très forte inflation à ce niveau-là, mais qui n'est pas justement les prix à, à la consommation, et qui en fait, paradoxalement, fait, euh, fait baisser les prix à la consommation. Ça se voit assez facilement sur l'immobilier, parce que bon, bah, ça se pareil, c'est un truc... Euh, en, il vous faut à peu près, euh, de, il, de, il devait vous falloir quelque chose comme 3 ans de salaire, 3, entre 3 et 4 ans de salaire en l'an 2000 pour acheter euh, votre premier appartement. Il faut regarder les primo-excédents, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas un bien immobilier déjà, c'est-à-dire que vraiment, j'arrive sur le marché, je veux acheter un bien immobilier, ça coûte en l'an 2000 à peu près 3 à 4 ans de salaire. Sur votre vie, vous allez devoir consacrer 3 à 4 ans pour votre, pour, pour votre bien. Bon, ben, aujourd'hui, c'est presque le double. c'est presque le double. Tout ça, c'est de l'argent, c'est du salaire que vous ne pouvez pas utiliser pour faire autre chose. Que vous ne pouvez pas utiliser pour votre consommation, pour vos voyages, pour, pour donner une association, tout ce que vous voulez. Donc l'inflation d'un côté crée de la déflation de l'autre. Sur l'immobilier, c'est facile à voir. Sur euh, les entreprises, sur la bourse, c'est un peu plus compliqué. Mais ça marche de la même manière en fait. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise euh, dont la valeur augmente plus vite que les profits, euh, c'est très malsain en fait. Les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est-à-dire que oh, c'est génial, la valeur d'une entreprise augmente, c'est top. Ouais, mais quand elle augmente plus vite que son activité économique, c'est pas bon du tout en fait. Parce que, mettons, voilà moi, je veux acheter, c'est un exemple que je reprends assez régulièrement, je veux acheter une action euh, d'une entreprise qui fabrique des chaises, mettons, peu importe, et puis l'action vaut 100 euros. Et moi, moi, voilà, je suis très raisonnable, je demande 3% de rendement pour le risque que je prends. Et donc, je demande à l'entreprise, de, de, grosso modo, qu'elle me rende 3 euros, soit en dividende, soit en cours de bourse, en, en rachat, comme vous voulez, pour justifier ma prise de risque. Bon, ben, quand le cours de l'action vaut 100, moi, je demande 3 euros par an à l'entreprise, en gros, pour le risque que je prends en lui apportant mon capital. Si maintenant, le cours de l'entreprise monte à 200 euros, mais que ses ressources financières, elles, ses, ses profits, eux, n'augmentent pas, moi, je demande toujours 3%, hein. sauf que j'achète mon action 200 euros. Je suis toujours aussi. Euh, donc, au lieu de demander 3 euros, je demande 6 euros. Bon, ben, c'est-à-dire que l'entreprise, sur euh, son compte de résultat, do doit trouver de l'argent pour moi. En plus, et si elle ne fait pas de croissance, il faut qu'elle aille le prendre à quelqu'un d'autre. Qu aille... Et du coup, ça veut dire des salaires en moins euh, ça, veut dire, euh, ça veut dire des salaires en moins ça veut dire de la baisse de qualité. C'est un truc, c'est la baisse de qualité, c'est un truc de dingue. Euh, comme on a baissé en qualité euh, depuis 20 ans, euh, c'est très dur à voir. Hein. C'est très très dur à voir, mais euh, les, vous savez, tout, tout, tout le... mais dans les supermarchés, c'est les choses qu'on voit. C vous savez, vous avez l'exemple absolument, c est, c est, ça devient caricatural, du, du, du, du gâteau prince, où euh, quand vous étiez petit, le chocolat allait jusqu'au rebord. Puis à force de vous faire des nouvelles recettes qui sont toujours meilleures, qui sont toujours trucs, bah vous avez la pépite de la, la pastille de chocolat, maintenant elle est deux fois plus petite, euh, et puis les, les, les, les, les ingrédients ont été dégradés. Mais ça, ça devient général et c'est lié en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous voulez rémunérer l'actionnaire parce que vous avez, vous avez cette inflation financière qui fait que le cours de bourse de l'entreprise a augmenté, c'est un poids très dur à gérer pour une entreprise. Et si elle elle veut équilibrer son truc, il faut qu'elle aille chercher ailleurs. Et elle va chercher où Elle va chercher en salaire et, et elle va chercher, et elle, va faire, elle va aller en Chine et elle va aller elle va faire de la perte de qualité. Il y a une pression en fait à la baisse sur les, sur les salaires depuis les années 80 à peu près Oui, absolument. C est, c est, alors les années 80, on est à un point haut ou bas, c'est-à-dire pas qu voit, que l'INSEE publie chaque année quelque chose qu'on appelle la, les comptes de la nation. Ce n'est pas, pas un document extrêmement long, ni même extrêmement compliqué, mais qui est passionnant, qui à mon avis n'est pas assez étudié euh, euh, par beaucoup de monde. Et dans ces Comptes de la Nation, l'INSEE calcule la valeur ajoutée de l'économie, euh, qui est en fait toute la valeur qui a été créée dans les chaînes. Donc ça, ça, c est, c est, si vous avez un PIB à 2200 à, à milliards, la, la, la, la, la, la valeur ajoutée doit être à je sais pas, 1600, 1800, par là, de tête. Et donc c'est toute la chaîne de valeur ajoutée à chaque fois que euh, vous créez de la valeur. Et, en gros, et donc chaque année, il vous faut une répartition de cette valeur ajoutée. Et cette répartition, elle est euh, essentiellement, à très grande majorité, c'est une répartition entre les salaires et le capital, le BE. Et donc là, là je parle de capital vraiment au sens le strict, c'est-à-dire avant les impôts, euh, avant, euh, avant les investissements, avant tout. Mais c'est-à-dire que l'entreprise génère de la valeur, elle va donner une partie de cette valeur aux salariés et une valeur aux actionnaires, soit pour développer l'affaire, soit pour payer des impôts, soit pour quoi que ce soit. Et cette répartition de la valeur, en 1980, comme vous dites, euh, elle, est, euh, elle est en gros de 25% pour le capital, 75% pour les salaires. À 5% près, parce que les chiffres varient un peu sur le long terme. Aujourd'hui, euh, elle est de 40% pour le capital et de 60% pour les salaires. Et ça, euh, ça représente 200 milliards de salaires qui sont plus là. Euh, alors après, c'est un, un problème qui date de très longue date, hein. le, le moment où ça accélère le plus, c'est le moment où le, le trou se creuse, c'est dans les années 80. Euh, mais il y a un truc qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez historiquement ces chiffres, c'est pendant les crises que euh, la part des salaires se rétablit par rapport à celle du capital justement parce que dans les crises, normalement, bah, le, le, le, le, vous laissez le capital faire faillite, vous laissez le capital excédentaire être détruit, les gens qui ont pris trop de risques payent pour les, les risques, les mauvais risques qu'ils ont pris, et en revanche, bah, les salaires, il euh, faut quand même que les gens vivent, faut quand même, les salaires sont davantage protégés que le capital, normalement, pendant les temps de crise. Et du coup, normalement, vous avez un rééquilibrage qui se fait. Et ce dont on se rend compte, c'est que ce rééquilibrage ne se fait plus depuis les années 80, et, euh, et donc, déjà, c'est un problème qui ne se, se refait pas en 2001, il ne se refait pas en 2008, il ne se refait pas aujourd'hui. Euh, et, euh, et, et, et ça repart, et ça repart à la hausse, là, ça réaugmente. Euh, et du coup, bah vous avez 200 milliards de salaires qui manquent, c est, c est, et ça, c'est très problématique. 200 milliards de, de salaires qui manquent chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Il faut bien les compenser, parce que les, les gens ont besoin de bouffer. Enfin, dire, c est, c est pas, pour le coup, ce n'est pas pour les s'acheter des yachts, c'est ça, hein, de ces milliards de salaires. Et du coup, bah, qu'est-ce que vous faites Vous creusez la dette publique. Euh, vous creusez la dette qui qui doit bien compenser d'une manière ou d'une autre. C'est l'État qui compense finalement une oui, perte ben, de salaire en redistribuant euh... Aujourd'hui, vous voyez, c est, c est, c est, il me semble que vous êtes à 60%. La, la, la part du budget de l'État euh, pour la redistribution, c'est 60%. C'est énorme. C'est-à-dire que généralement, on se dit « ah oui, moi je, je paye des impôts euh, parce que moi je veux construire des hôpitaux, je veux construire des routes, euh, parce qu'il faut, faut bien administrer le pays ». Moi aussi, j'aime beaucoup, c'est un discours que j'aime beaucoup. Mais quand, et même de se dire, je veux payer des impôts pour pas laisser tomber les gens dans la misère, ça aussi je suis d'accord. En revanche, je paye des impôts parce que j'accepte que des entreprises euh, ne payent pas le salaire qu'il faut euh, au travail qui est fourni. Voilà, ça me va plus, là. Et, euh, et quand, vous avez, moi, quand vous regardez les, les fermetures d'usines, euh, ça c'est très intéressant. Vous, moi, je m'étais intéressé, j'avais regardé ça au moment de la fermeture de l'usine Whirlpool. Quand vous envoyez des, euh, des sèches-linges euh, d'Amiens, euh, il me semble qu'ils sont partis en Pologne, je ne sais plus si c'est en Pologne ou en Roumanie ou quoi que ce soit, le gain derrière, si vous voulez, c'est un gain, je crois que c'est de 5 ou 10 euros sur un, un, un sèche-linge qui en coûte 200. Donc le gain est réel, si vous voulez, mais... Et, et généralement, on vous dit, ah mais oui, mais il y a un gain pour le consommateur français qui va payer son sèche-linge moins cher. Ok, sauf que le problème, c'est que ça nous coûte, les, les 5 ou 10 euros qu'on va gagner quand on va acheter notre sèche-linge Whirlpool chez Darty, bah c'est que ça nous coûte incroyablement plus cher euh, sur tous les gens qu'on avait foutus sur le carreau euh, à Amiens. Et on me dit, ah ben bah oui, ils ont qu'à Ça aussi, c'est un truc que j'ai tout le temps, ça, ils ont cas, Enfin, je vous prenais un ouvrier spécialisé euh, qui, euh, qui, crée, qui, qui, fabrique, euh, qui fabrique des sèches ou autre chose, ou des pneus, ou ce que vous voulez, depuis 20 ans, euh, qui euh, s'est endetté pour acheter sa maison il y a 10 ans, euh, qui du coup est un peu bloqué avec sa maison parce qu'il ne peut plus la revendre sa maison. Euh, S'il n'y a plus d'usine dans son, dans, dans son pays, il euh, n'y a plus personne qui va venir s'installer. Donc il n'est pas mobile parce qu'il a, il a un crédit sur la tronche, il ne peut pas bouger et euh, il peut pas non plus faire une heure de route parce qu'il n'a pas de quoi se payer l'essence, euh, il n'a pas de transport lui, hein, il n'a pas le métro, euh, et euh, on vient lui expliquer qu'il pourrait s'adapter quand même. Qu il va devenir développeur informatique euh, il, Ou quoi il va, aller, euh, il, il va devenir aide à la personne Je suis désolé, vous me demandez à moi demain de devenir aide à la personne, je ne sais pas si je le ferai ou pas, mais j'ai peur pour les personnes <rire> que je vais aller aider. <rire> Sauf s'il faut les porter, ça, ça va ça. Et c'est terrible, ça. Et ça coûte incroyablement cher. Et aujourd'hui, c'est de dire, ben, on est désolé, mais il faut qu'on protège ça parce que cette espèce de dogme de libre concurrence nous coûte incroyablement plus cher que ce qu'il nous rapporte. C'est très pragmatique. Hein. C'est un espèce de, de cercle vicieux, en fait, de fuite ouais. en avant. Et alors, Quelles pourraient être les conséquences pour la population française si on continue encore dans ce schéma-là, que la... la dette continue à augmenter, tandis que la création de richesse ne suit pas bah, le, le, on, ce qu'on voit, c'est une forme de soviétisation de l'économie, en fait. Euh, et, euh, la conséquence, c'est quoi C'est que vous avez euh, soit, une, soit les, les, les, donc les inégalités qui continuent d'augmenter, tant qu'on n'a pas résolu ce problème de répartition des valeurs ajoutées et euh, de, de création monétaire, c'est tout ça, parce que en fait c'est ça, c'est tout ça c'est très théorique, c'est très abstrait, mais à la fin ça se termine dans le fait que ben, vous pouvez, vous, quand vous faites vos courses, ça devient compliqué, quoi. Les gens s'appauvrissent. Les gens s'appauvrissent, les gens, et ça c'est très pratique ça pour le coup. Et donc ben, vous continuez à vous appauvrir et vous continuez à vous appauvrir sans forcément bien comprendre pourquoi. Euh, c'est très compliqué tout ça, donc vous, vous le sentez bien, mais tout le monde vous dit ah ben non, non non, c'est parce que tu travailles pas assez. Je dis, vous ne travaillez pas assez, moi qu'on qu qu qu protège le travail avant, je ne dis pas, pas, pas, pas, de pas de protéger les CDI, on protège les emplois, qu'on laisse les emplois. Moi je pense qu'on se plante complètement à, à, à avoir des CDI où vous ne pouvez pas virer les gens, euh, et du coup, une fois qu'ils sont là, ils sont indéboulonnables, mais où en revanche, vous laissez partir les, les, les emplois. C'est totalement. Je vous ferais l'inverse Vous vous assurez qu'il y a suffisamment d'emplois pour votre population, et puis après, en revanche, vous laissez les gens euh, au mérite. Quoi. Le... Mais bref, euh, le, si vous continuez, vous avez... Qu'est-ce qui se passe si vous continuez ben, Donc vous avez une, une, les inégalités qui augmentent. Donc les, et puis les gens ne savent pas trop pourquoi, donc là, vous avez, c est, c est, les gens deviennent un peu fous. Quoi. Donc vous avez éventuellement des phénomènes type gilet jaune qui, qui se radicalisent. Donc déjà, vous avez un retour de la violence. C'est un truc, première chose, cest que les gilets jaunes, c'est quelque chose, on avait, on avait oublié que quand on faisait une manifestation en France, on pouvait repartir avec des yeux en moins, avec des bras en moins, donc moi, à mon avis, le, le, ce qui me fait le, le, le plus peur, c'est l'irruption de la violence et de la violence à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'à un niveau social, à euh, un niveau déjà national et à un niveau international. La fin, c'est la guerre, hein, quand vous faites ça, parce que euh, comme vous, vous êtes dans une rare des ressources, encore une fois, parce que vous créez de moins en moins de richesses puisque vous allouez mal vos ressources, vous créez de moins en moins de richesses, vous en promettez de plus en plus. Parce que quand vous créez de l'argent, on dit « mais si, vous êtes plus riche !» Et donc vous avez une séparation totale entre la richesse réelle, celle dont on a besoin, hein, euh, et la richesse virtuelle. Et ça, ça rend tout le monde fou, et donc, euh, et donc à la fin, si vous voulez, euh, soit vous abandonnez le truc, ce qui est toujours risqué, hein, de changer de régime dans un, dans un autre, soit vous essayez de consolider, vous mettez des béquilles un peu partout, et ça veut dire quoi Ça veut dire irruption euh, d'un état policier. C'est nécessaire, encore une fois, parce qu'il si, y a un moment, les gens s'en foutent. Est que on est arrivé au stade aujourd'hui où les gens vont manifester, même s'ils risquent de perdre un bras, de perdre un œil, un truc comme ça. Bon, bah, Demain, des gens iront manifester, même s'ils risquent de mourir, peut-être. C'est pour vous dire, le niveau de violence vers lequel on va. Le... Et, et donc vous savez, État policier, c'est probablement quelque chose de type euh, revenu universel, parce qu'encore une fois, il va bien falloir euh, compenser comme on peut. Donc c'est un revenu universel, au départ, c'est vachement bien. Puis on va se rendre compte que finalement, le revenu universel, plus ça va, moins ça paye, moins ça permet d'avoir de réel, Et puis vous allez probablement vous retrouver avec un truc, des euh, les, les, les, les, les, les pénuries. Alors on est en train de redécouvrir les pénuries. Ah, un... Le capitalisme, c'est génial, ça, ça avait, ça avait... il n'y avait presque plus de pénurie en France. Là, tout d'un coup, vous allez vous la pénurie. Oui, la pénurie de médicaments, c'est un truc de dingue, ça fait dix ans que ça monte, hein, les pénuries de médicaments. Encore une fois, tous les autres, ce que je voudrais bien dire sur cette crise, c'est que pour moi, c'est davantage un révélateur qu'autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas tout d'un coup, on vivait dans un monde qui était beau, et tout d'un coup, il y a une espèce de, de, de, de bombe qui tombe et qui détruit tout. Non, est... on est juste en train de réaliser des choses qui étaient déjà là avant. Alors, quels conseils vous donneriez aux Français pour protéger leurs avoirs, leur patrimoine ah, Je passe mes journées à faire ça Je passe mes journées à faire ça. La première chose, c'est qu'il y a bien évidemment la situation dans laquelle vous êtes et vous-même. C'est-à-dire que les premiers investissements, c'est ceux qui ne vous empêchent pas de dormir la nuit. Euh, pour plein de raisons. Soit parce que vous prenez trop de risques, soit parce que vous investissez dans un truc euh, qui en fait vous dérange. Donc, euh, je forcément vous dire des choses très générales, mais c'est des choses après à appliquer à euh, chacun. En gros, aujourd'hui, ce que je vous dis depuis le début de cet entretien, c'est qu'on a fait, petit à petit, migrer les mots euh, des choses très fondamentales, comme la monnaie. Aujourd'hui, la racine du mal a été située dans la monnaie elle-même. On a, on, on a cassé nos monnaies. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que si vous voulez vous protéger contre ça, bah, il, faut, il faut revenir, il faut vous protéger contre ça, ça veut dire démonétiser, débancariser en partie, euh, parce que la monnaie est intimement liée aux banques, et donc ça veut dire quoi vous Commencez par acheter un peu d'or, hein. c'est pas, pas très compliqué d'aller rue Vivienne ou dans un comptoir de la rue Vivienne ailleurs en France pour aller acheter un peu d'or. Euh, je parle à long terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les horizons à 10 ans ou 20 ans parce que ce qui est très difficile en ce moment, c'est qu'on est dans une... Comme, comme justement, il y a tout ce fric qui s'est déversé, il faut venir en bourse, il faut aller en bourse, mais c'est... Euh, oui, là, peut-être pendant un an, peut-être deux, ça commence à devenir compliqué, il y a peut-être des choses à faire en bourse, mais il y a un moment, il y a, il y a un coup près qui va tomber, c'est toujours comme ça que ça se passe en bourse, c'est-à-dire qu'il y a des coups d'accordéon et que l'argent qui rentre ne va pas sortir. Hein il n'y a pas de problème. Historiquement, c'est sûr, certain, il euh, ne faut pas rentrer maintenant en bourse. Hein, c'est la première chose. Et donc, qu ce qu'il faut C'est se protéger, à euh, revenir vers le réel. Je, je veux dire, c'est revenir au réel. Revenir au réel, donc avec une monnaie réelle euh, comme l'or, comme euh, il faut revenir euh, le.. le on veut, sociétés, on veut investir dans des sociétés très bien, on investit investir dans des PME euh, locales. Il euh, y a un truc qui, qui est vachement bien, qu'ils développe depuis des années. Alors ça, ça commence à devenir un peu plus difficile en ce moment. Vous avez des, des, des, des, des, des, du financement participatif, qui marche vachement bien. Euh, D'investissement et de financement participatif, euh, je ne parle pas du, de, de, de, de kiss kiss bang bang pour, pour recevoir un mug, hein. je parle de prêts aux entreprises euh, avec un rendement. Hein. <rire> je précise quand même. Euh, mais ça, pareil, ça dépend, c'est-à-dire que le, le, ça dépend de ce, ce que vous cherchez aussi. Que, quel, est, donc quoi est quel est le monde dans lequel vous, vous, vous vivez Parce que c'est pas du tout la même chose si vous vivez dans un appartement à Paris ou dans une maison de campagne. Euh, le, le, parce que, bah, moi, j'ai dire, investir dans un potager, ce n'est pas bête. Hein. Moi, j'ai des gens qui me disent « j'ai acheté des arbres ». C'est pas bête de planter des arbres, de prendre un terrain, de le reconvertir. Alors, c'est sûr que là, vous êtes à échéance 50 ans quand vous vous mettez à planter des arbres. Ça dépend. Je sais pas, vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants, vous avez des petits-enfants. Vous voulez quoi Vous voulez léguer quelque chose à vos enfants ou pas Vous voulez juste jouir Je sais pas, ça dépend. je ne juge pas. Ce qui est certain, c'est que moi, si on prend pour quand même recadrer sur quelqu'un qui dit « bon, j'ai une retraite à passer », et euh, des enfants, ou en tout cas des gens qui me sont chers, à qui j'aimerais bien léguer un monde un tout petit peu meilleur que celui dans lequel j'étais, euh, bah ça, malheureusement, à mon avis, la seule manière de pas perdre, c'est de pas jouer. Et du coup, euh, faut sortir un peu. Et, euh, et pour, pour ce qui est et ça alors ça ça va être très c'est très très très paradoxal mais pour ce qui est de l'épargne de précaution c'est-à-dire que les, tout, tout l'argent qu'on met dans son assurance vie pour avoir en cas de coup dur euh, où là, vous ne pouvez pas tout mettre en or, parce que l'or, c'est très volatile. donc, si demain, vous avez besoin, tout d'un coup, vous avez besoin d'argent demain, parce que vous perdez un emploi, ou quoi que ce soit, c'est généralement, les gens, quand, ils, quand on a de la chance de pouvoir placer de l'argent à très long terme, tant mieux. Mais généralement, les gens disent, oui, je veux placer mon argent, mais il faut que je puisse l'avoir l'année prochaine, ou dans deux ans, si j'ai un coup dur. Et ça, paradoxalement, aujourd'hui, les, les, les, les assurances vie sont, sont, à mon avis, devenues assez dangereuses, parce que les fonds euros d'assurance de vie, en tout cas, il y a plein de problèmes il y a des problèmes de solvabilité il y a des... on ne sait pas quand ça va se matérialiser mais il y a des problèmes à long terme en revanche d'avoir directement de l'obligataire souverain <rire> aujourd'hui si vous voulez être sûr de, de à un an ou deux ans de pouvoir ça ça, ça c'est pas mal ça les, les gens ont oublié l'investissement obligataire dans les dans, dans des de investissements de très haute qualité et ça il faut pas l'oublier alors pour vous pour revenir un petit peu sur les cette crise dont on a parlé. Euh, donc on l'a vu finalement quels étaient un peu les gagnants et les perdants euh, au niveau des entreprises et des particuliers. Euh, au niveau géopolitique, qui a réussi à tirer son épingle du jeu Est-ce que pour vous, cette crise sanitaire, finalement, euh, est-ce que c'est un événement majeur qui change la donne, qui rebat les cartes au niveau des relations de puissance internationales alors, deux choses. La première chose, c'est que je pense que c'est un peu tôt pour pouvoir répondre sérieusement à votre question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait encore. Et la deuxième chose, c'est que, je vais vous faire la même réponse que tout à l'heure, la crise actuelle est davantage un révélateur que véritablement... Oui, c'est un événement, dans le sens que tout d'un coup, c'est un événement où, où il y a plein de choses qui étaient sous le tapis qui sont révélées. En revanche, moi, je, je sais pas. Je dire, parce que ça, ça va être le grand jeu de dire ah mais ben oui, mais désolé, il y a eu le Covid, on ne pouvait pas, et donc c'est pas, no plus notre faute. De, de tout d'un coup, mettre tous les problèmes qui étaient là avant et de se cacher en disant ah ben non, c'est la faute au virus. Non, ça, c'est pas très honnête. Euh, et du coup, euh, c'est un événement dans le sens où ça, ça, ça, fait, euh, ça fait remonter des trucs qui étaient là depuis longtemps. D'un point de vue de, de, de, de géopolitique, c'est ça. D'un point de vue géopolitique, euh, bah déjà, euh, en fait, c est, c est, on voit l'accélération des grandes tendances. On veut dire que l'Europe qui n'allait déjà pas très bien d'un point de vue géopolitique, euh, on est en dessous de tout. C'est quand même magnifique. C'est-à-dire que, à quel point euh, on, on gère de manière nullissime, mais vraiment nullissime, mais sur tous les plans. Donc euh, c'est le lien un vrai décrochage européen euh, qui, qui avait, déjà eu, il y avait déjà eu une première partie en 2008. Euh, et là, on recommence. Vous avez bien évidemment la montée de la Chine euh, contre les États-Unis. Euh, et là, c'est là où pour moi, je vous dis, c'est trop tôt et je pense que les jeux ne sont pas faits. Euh, le... C'est très difficile, à mon avis, de savoir euh, comment, comment ça va évoluer. Ce qui est sûr, c'est qu'on a parlé de conflit, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais de conflictualité. Le, le, le, on rentre dans un monde, c'est quelque chose... Et c'est pas Trump, hein, c'est déjà Obama, c'est-à-dire que... Euh on 2008 a quand même fait quelque chose, nous a quand même montré quelque chose, c'était que 2008 c'est la fin de la mondialisation heureuse. C'est la fin de la grande idée comme quoi euh, plus, euh, plus, on fait, plus on fait de choses ensemble, plus on les fait de manière mondialisée, plus euh, mieux ça va se passer, plus tout le monde sera heureux. 2008 c'est la fin de ça. Alors bien, bien évidemment, ce n'est pas parce que c'est la fin de ça qu'ils vous le disent. Hein. Que je suis sûr que si vous allez à Bruxelles, on va vous expliquer que c'est génial et que c'est ça qu'il faut. Mais la réalité est que dans les relations internationales, c'est ce qui se passe. Que, et ça se voit, si vous voulez dire que vous avez la réémergence de la Russie. C'est quand même dingue que vous dites que le grand vainqueur de la Syrie, c'est la Russie. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Que, vous avez cette espèce de paradoxe américain de l'hyperpuissance qui, par certains côtés, est extrêmement fragile. Enfin, aujourd'hui, de se dire que les Américains se sont fait démonter en Syrie, c'est ce qui s'est passé quand même, hein. c'est étonnant. Hein. Le, donc, donc, vous avez ça. Donc déjà l'élection de Biden, c'est ce aussi c'est très très drôle, c'est que l'élection de Biden, paradoxalement, c'est le parti de la guerre qui revient, parce que tout le monde sait. et qu'en fait Trump a été assez pacifiste factuellement. Je parle pas dans les, je parle pas du vocabulaire, je parle vraiment dans ce qu'on qu peut voir. Et donc là, les tensions avec la Chine vont être très importantes. Après. Euh, Comment ça va se passer ben, Ça va se passer, il va probablement y avoir une réamor un réamorçage de, de, de guerre plus ou moins froide, plus ou moins chaudes. On va probablement faire le. À mon avis, c'est intuitif, hein. on, on va probablement faire le chemin inverse de celui qu'on a fait au XXe siècle, qui était de passer de la guerre chaude à la guerre froide. On va peut-être faire le chemin inverse, passer de la guerre froide à la guerre chaude. Mais ce qui est très important, et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, un moment, je me disais ben, que l'Europe le, le, serait en dehors de ça. Ça, voilà, ça C'est même un truc que j'apprenais à l'école. On me disait mais les, les, les, les, les, les, que le monde passait de, de l'atlantisme au pacifisme. Pas pacifisme dans le sens pacifique, mais dans le sens de l'océan. Et que le centre du monde se déplaçait. Euh, et, que, et que du coup, au final finalement, l'Europe n'aurait pas grand-chose à faire euh, dans, euh, dans, dans les, les, nouveaux, les, les, les nouvelles relations géostratégiques mondiales. Alors, ce qui est vrai, probablement, mais ce que je veux dire, c'est que, le, le, à mon avis, l'Europe reste, euh, et ça, c'est la géographie mondiale qui est comme ça, euh, va rester un enjeu de conflit très important. Euh, si vous prenez les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie chinoises, vous avez vraiment un arc euh, qui va de Chine en Europe et ils y arrivent, ils y sont, là. Et donc et Là, je parle d'infrastructure, je parle de lignes de train, des de, de, enfin, routes de la soie, quoi, des nouvelles routes de la soie qui arrivent. Et où tout d'un coup, on se rend compte comment euh, l'Europe devient un enjeu géopolitique pour, euh, pour la Chine et où finalement, il va y avoir une concurrence. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe est vassalisée aux États-Unis. Et, et comment euh, le, la, la Chine va probablement, à un moment ou à un autre, gentiment ou pas gentiment, remettre en cause cette vassalisation. Ça pourrait pas très bien... Là, je parle à, à 10 ans, hein. je ne dis pas dans 6 mois ou l'année prochaine. Mais euh, en sachant que euh, tout le monde va quand même assez mal, la Chine reste, on est tous d'accord, la Chine reste le grand, euh, le grand gagnant aujourd'hui de cette crise. Hein. Ils exportent encore plus, ils travaillent encore plus, euh, et, et, ils ont eu une aura, on a l'impression qu'ils sont sortis beaucoup mieux que nous tous. Que ce soit vrai ou faux, moi je, je, je me méfie beaucoup, euh, ça, ça, la, la communication reste très contrôlée. Euh, mais euh, la Chine est en train de rentrer dans une phase de problèmes sociaux de grande ampleur, si vous voulez, parce que la Chine s'est enrichie. C'est toujours pareil, la Chine s'est enrichie, mais tout d'un coup, ces populations... La Chine est passée très très vite d'un modèle de pays en voie de développement à pays développé, à une vitesse beaucoup trop vite, paradoxalement, avec plein de problèmes, qui est que euh, les politiques d'enfants uniques font que la population est devenue très âgée beaucoup plus vite que ce qu'elle aurait été naturellement. Et vous vous retrouvez dans une situation chinoise où, euh, bah, socialement, c'est un peu explosif. Et généralement, quand ça se passe pas à l'intérieur, on essaye de déporter ça à l'extérieur. Et ça aussi, ça va dans le, le, le cas de plus de conflits, que je ne serais pas étonné. Jusqu'à présent, la course à l'armement chinois, euh, la, la course chinoise, pardon, passe par du matériel. On, on construit des porte-avions, on construit... Euh, mais il y a un moment, ils vont les utiliser. Donc euh, voilà comment je suis pas très... Ce n'est pas très rigolo, mais je ne vois pas comment on peut éviter ça, euh, parce que vous avez là, et cela, c'est de la géopolitique vraiment fondamentale. Hein. C'est quand vous parlez de Rimland, quand vous parlez, ou si vous voulez, les, les Américains ne peuvent pas accepter euh, qu'il y ait un grand arc eurasiatique unifié, euh, parce que ça, ça, ça, serait total, ça serait inacceptable pour eux, donc ils ne vont pas l'accepter. Et en même temps, la Chine ne peut pas accepter non plus que l'Europe soit vassalisée aux États-Unis. Ce qui est le cas factuellement aujourd'hui. Je pense que ça fait longtemps qu'on qu discute déjà et on ne va peut-être pas parler de la vassalisation de, de, de l'Europe aux États-Unis, mais ça, on peut remonter assez loin. là. Alors pour revenir à euh, ce qui se passe en France, pendant un entretien que vous avez réalisé euh, sur YouTube avec euh, Mike Borowski, oh là là. Euh, vous avez répondu à une question posée sur les gilets jaunes, et euh, vous avez dit, je cite, « Emmanuel Macron est en train de détruire la société française de l'intérieur et d'empêcher les gens de vivre ensemble. Il est en train de détruire notre contrat social. C'est un travail de destruction phénoménal. » Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire à ce moment-là En quoi, pour vous, Emmanuel Macron, est-il en train de détruire la, la société française Alors, je pense qu'à ce moment-là, spécifiquement, je, dire dans le, je pense que c'est dans le traitement de la crise. Je pense que c'est l'entraînement la crise. Qu'est-ce que je veux dire par là ben C'est pareil. C'est-à-dire que, -dire que lorsque, euh, lorsque vous promettez quelque chose et que vous faites l'inverse, généralement ça se passe mal. Et donc euh, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on vous promet plus. Euh, quand, la réponse de gilets Jaune, c'est de dire oh, regardez, on va faire des conventions citoyennes, on va faire revenir, euh, on, on va vous faire, on va faire revenir un petit peu la voix populaire au sein des décisions. Je ne sais pas. Enfin, C'est le truc qui est toujours fait par des énarques, euh, qu'on appellera bientôt plus des énarques. C'est quoi, ça s'appelle comment maintenant, euh, la nouvelle école Je pas. Le... Euh... Bref, ils n'auront plus le même nom, ce sera les mêmes gars. Que moi je trouve que pareil, là, je dis, ah, il faut supprimer l'ENA. Bien sûr qu'il faut supprimer l'ENA, c'est-à-dire que l'ENA n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Mais si vous supprimez l'ENA pour la remplacer par, pas l'ENA mais un truc qui sera pareil, bah, ça ne à rien en fait. Alors si on vous explique que ce sera moins théorique et plus pratique dans la formation, le problème de l'ENA, euh, c'est pas la formation. Le problème de l'ENA, c'est juste tout coup, le vase clos où vous prenez un, un tas de bons hommes, vous les mettez ensemble et vous dites ben maintenant, les gars, c'est vous qui allez vous occuper de l'administration française pour la prochaine génération. C'est ça le problème. Hein. C est, c est, le problème, c'est pas ce qu'on leur a, apprend. C'est vraiment la consanguinité. Donc, euh, donc, il peut changer tout le programme de l'ENA s'il veut. Il peut même changer un peu le recrutement. Ça faut pas rêver. Ils peuvent l'avoir envoyé à Strasbourg. Hein. Est -à que... Donc, euh, euh, et donc en fait, quand on fait l'inverse de ce qu'on dit, ben, on, rend, on rend les gens fous. Euh, on rend les gens fous. Euh, et l'autre chose aussi, c'est que euh, le. le, le vous montez les gens les uns contre les autres, c'est-à-dire que moi, c'est un truc euh, aujourd'hui, si, si on passe son temps, on prend la situation actuelle, où euh, vous prenez les décisions qui sont prises, et puis euh, tout le monde vient vous dire sur les plateaux télé, bon, je n'ai pas la télé, donc je ne vais pas dire les plateaux télé, mais j'entends énormément cette espèce d'argumentaire de se dire, euh, les jeunes ont beaucoup euh, payé depuis un an et demi euh, pour, euh, pour les vieux, euh, il faut qu'il y ait une compensation, il faut, faut, faut arrêter, quoi. Et vous avez donc cette espèce de, de, de lutte qui est en train de se dire en disant « Mais je trouve, ça, je trouve ça absolument ignoble comme manière de réfléchir, si vous voulez. Moi déjà, vous, vous me parlez de jeunes et de vieux, la première chose à laquelle je pense, c'est à ma famille, si vous voulez. Euh, » Mais ça, on n'a plus le droit de parler de famille, mais bon. Et, et donc, c'est que bah, oui, en fait, je trouve ça beaucoup plus intéressant de réfléchir sur comment est-ce qu'au sein d'une famille, vous allez protéger les personnes qui sont plus vulnérables, et comment est-ce que vous vous organisez à, à un maillon très local, très petit, qui va de la famille, du quartier, machin, plutôt que d'avoir des gars qui vous disent vous allez faire comme ça, comme ça, comme ça, et puis une fois qu'ils ont fait leur espèce de caisse où euh, tout le monde devient fou. En fait, l'État nous empêche de nous adapter. Et je pense que si vous voulez savoir aujourd'hui si euh, je, je comprends pas d'ailleurs pourquoi euh, tout, il faut absolument prendre toutes les décisions à un grand niveau, à un niveau national, et, machin, euh, je, pourquoi vous ne pouvez pas prendre des décisions à un niveau beaucoup plus locaux, à un niveau beaucoup à Un niveau beaucoup plus local, je sais pas moi. Je... C'est dans ce sens-là que je trouve que euh, on empêche les gens de vivre ensemble parce que on, a, on, on empêche les gens de, de, on, on leur demande de faire des efforts d'un côté et du coup ils veulent plus les faire de l'autre. Moi le premier, hein, là, moi je, vraiment je parle de moi le premier. C'est-à-dire que c est, c est, c est, c est, à mon avis c'est très difficile à ce niveau-là. Donc l'an prochain on va avoir l'élection présidentielle en France. On ne sait pas encore si Emmanuel Macron se présentera à sa propre succession ou pas. Est-ce que finalement, on ne serait pas aussi dans une forme d'illusion du choix démocratique Puisqu'on se rend compte que euh, à chaque élection présidentielle, les choix qui sont proposés en français, finalement, les personnes changent. Mais après, c'est toujours les gens qui sont issus des, des mêmes partis, qui sont finalement assez, assez similaires. Est-ce que les Français ne sont, sont pas les, les otages des, des partis politiques Et quel vous qui vivez en Suisse, est-ce que vous voyez des, des différences euh, fondamentales Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus euh, là-dessus euh, Oui, alors oui, oui, oui. Euh, alors effectivement, le, si quand vous regardez... Alors la Suisse, ça, ça bouge, ça, ça, ça évolue quand même. Mais euh, en Suisse, vous avez ce, ce, ce... Déjà, si vous voulez la Suisse, c'est ce qu'à l'extérieur. Quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes dans un canton. Moi, mon voisin, 51 semaines par an, il lève, il lève son, son drapeau vaudois. Et puis une semaine par an, le jour de la semaine de la fête nationale, il lève son, son drapeau suisse. Mais donc quand, Généralement, quand on dit Ah oui, mais la Suisse, ça marche parce que c'est un petit pays, vous, vous ne vous, vous rendez pas compte à quel point c'est petit. Parce que la Suisse. Non, c'est chose. Donc, déjà, vous avez ce principe de subsidiarité en Suisse qui est de toujours vouloir gérer les problèmes au plus petit niveau possible. Non, ça, c'est un truc qui est un peu en train de changer, probablement à cause de l'Europe, notamment, qui pour plein de raisons. Mais bref, vous avez ce principe-là, et vous avez ce principe absolument fondamental de, de votation, où, où vous allez voter très régulièrement pour tout. Hein. Tous les trois mois, vous allez voter pour des, des questions communales, des questions cantonales et des questions confédérales. Euh, et, euh, et par exemple, moi il y avait un projet, euh, un projet immobilier à côté de chez moi, euh, ben, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu une votation euh, et que les gens ont dit « non, on ne veut pas de ce projet immobilier à côté euh, ». Donc, euh, donc là, vous avez une démocratie participative extrêmement développée euh, et qui, euh, qui, à mon avis, est très fonctionnelle, euh, de ce que j'en perçois. Et oui, et alors on dit, ah mais ben oui, mais ce qui marche en Suisse ne peut pas marcher en France. Je pareil. Il faut pareil, à mon avis, il faut commencer à petit. C'est-à-dire que moi je pense que, que effectivement, le référendum d'initiative citoyenne est une mesure très importante et que si on arrivait un jour à pouvoir commencer. Mais peut-être que finalement, commencer à un niveau national, c'est trop, parce qu'en France, le référendum, c est, c est, c est, vous ne répondez pas à une question, vous le jugez un homme. Enfin, on le sait ça depuis De Gaulle même avant. Euh, et, euh, et du coup, si vous voulez, peut-être qu'il faudrait commencer par faire des référendums euh, au niveau de sa commune, au niveau de... Ça s'apprend, ça, ça prend du temps, ça prend des choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Pour euh, sur la, revenir sur la question de fond, sur les, euh, les partis, ça c'est le grand classique à la française, qui euh, est qu'on crève de nos partis. Euh, fondamentalement, il y a un... C est, c est, oui, bien évidemment qu'on on, on peut très pendant très longtemps que, le, le, vous avez une, que, que la démocratie est confisquée par les partis et confisquée par une petite élite. Il y a un moment où vous avez les dirigeants que vous méritez aussi. C'est-à-dire que, euh, que... Et, et je ne parle pas que de vote. Que, effectivement, moi, ce que je veux dire, c'est quand vous vous dites « Ah, mais oui, mais euh, il faut as, voilà, tu as, as, as un choix politique qui s'offre à toi, tu votes pour machin, machin... » Non, à mon avis, le choix politique est beaucoup plus large euh, qu'un choix qui serait uniquement, et si votre question c'est de réduire euh, de, de la citoyenneté à, aux urnes, à mon avis, c'est une grave erreur. Et, euh, et que oui, je fais partie des gens qui estiment qu'une euh, citoyenneté peut aussi s'exercer dans la rue, euh, que ça peut aussi s'exercer, encore une fois, de, de, de manière très locale, sur des manières de, manière de s'organiser. Euh, je, bon, je, comme, comme on est sur des questions qui sont difficiles, euh, difficile, plus encore que complexe. À mon avis, c'est des choses. Il ne faut pas rêver. Quand tout le monde me dit, il faut qu'on fasse ça tous ensemble et qu'il faut qu'on plus on fait ça au niveau mondial, européen, mais plus on est nombreux mieux c'est. Moi, je pense c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire les choses petit à petit, euh, à des petits niveaux, et puis on va voir ce qui marche, et puis après on va laisser les choses se développer. À mon avis, c'est peut-être comme ça que ça peut marcher. Après, euh, oui, sur l'élection, moi, j'attends strictement rien de l'élection présidentielle l'année prochaine. Euh, ah, strictement rien. Euh, c'est pour vous dire, c'est même pas. Euh, j'ai pas. C'est même pas parce que je suis en Suisse, parce que je suis en train de rentrer en France. Euh, je sais pas. De, pour moi, il n'y a pas d'enjeu. De, ça ne m'intéresse pas. Je, et là, quand je vous dis ça, j'en suis pas fier. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire ça euh, comme si j'ai. Non. Je, quand je, je, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas me dire « Ah tiens, euh, qu qui, qui va monter qui... ?» Non, on sait, on sait que ça va être, euh, ça va être un duel, euh, Le Pen-Macron, qu'il est là, qu'il n'y a, a personne qui va être en mesure. Ça peut changer, hein, il peut, on n'est jamais à l'abri d'eux, mais a priori, ça va être ça. Après, il y a certaines personnes qui disent Ah, il peut y avoir la bombe, peut-être que Marine Le Pen va passer, je vous avoue, j'y crois pas une seconde. Et quand bien même, et quand bien même elle passerait, pas, le, le, le Rassemblement national, c'est pas un, un parti de, de gouvernement. Ça n'a pas été conçu comme tel. Il ne faut, faut pas oublier que le Rassemblement national, c est, c est, pour moi, c'est plus une création de Mitterrand que de Le Pen, et que c'est plus une machine à faire perdre la droite, et plutôt une machine à faire gagner la gauche. Alors ça foire de temps en temps hein. euh, qu'autre chose, donc euh, tant que Filippo était, euh, était dans le jeu, on aurait pu imaginer que euh, le parti se développe et construise véritablement un appareil intellectuel. Hervé Juvin, euh, ça, ça me fait rire parce qu'il est député européen, il faut, faut que vous regardiez ce gars, Hervé Juvin, c'est un mec extraordinaire. Et puis euh, et, et quand il est en face des journalistes, les journalistes oublient qu'il a son étiquette Rassemblement National et il n'a pas tout à fait le même traitement que les autres. Et puis là, ils s'entendent dire, merde, mais attendez, ce mec, il est Rassemblement National, il faut qu'on la batte. Donc là, vous avez des articles qui sortent en ce moment, oh, mais qui est Hervé Juvin euh, Et donc, ceci, euh, peut-être je pourrais voir ce qu'il fait, mais alors lui, il est à Bruxelles, donc c'est un peu différent. Euh, mais donc, euh, moi, je ne vois pas d'appareil intellectuel, euh, mais quand je dis intellectuel, je veux dire même populaire, je ne vois pas, pas d'idée forte, structurante, puissante, mise en place euh, pour que ça soit en partie du gouvernement. Donc, euh, bon, ben bah voilà, euh, le, le, le, le, petit, le petit mécanisme euh, habituel marche. Euh, a, on a la droite la plus conne du monde, on a l'habitude. Euh, euh, la gauche n'est pas très loin, m'intéresse pas. <rire> Donc pour vous, en il fait, n'y a rien à attendre de ce côté-là, trop tôt. Est-ce qu'on peut attendre un, un sursaut populaire, peut-être À mon avis, oui, mais le, les Gilets jaunes, c'est un sursaut populaire. Euh... La première chose, c'est qu'en France, on est quand même les spécialistes pour aller se foutre dans la merde jusqu'au cou et avoir des espèces de rétablissements presque providentiels. On aime beaucoup ce mot, surtout quand il y a homme devant, ou femme peut-être, ou non euh, et, euh, et, et ça c'est historiquement, c'est un truc, on est Gaulois quoi, c'est-à-dire qu on est, on est très très fort pour ça. Donc la première chose c'est quand on est très très fort pour aller jusqu'au bout de là où il n'y a plus d'espoir, et puis tout d'un coup de trouver une espèce de sursaut d'énergie. Euh, c'est qui parlait de ça déjà. Euh, maintenant, ce, si on pense, si, si, si, si ce sursaut, est, est, Historiquement, qui est là, on le voit à plusieurs reprises, ne serait-ce que quand vous, vous, si vous prenez, moi sur mes sujets, qui sont des sujets d'économie notamment monétaire, vous prenez Poincaré dans les années 20, vous prenez De Gaulle, vous avez des moments tout d'un coup de rétablissement où en 10 ans de temps, vous sauvez les 50 ans suivants. Alors Poincaré, c'est un peu différent parce que vous la Seconde Guerre mondiale juste après, mais. Euh, mais, euh, et, mais si vous avez un rétablissement comme ça, il ne se fera pas sans les élites. Alors, après, le terme est un peu dévoyé, mais il ne se fera pas euh, sans les gens qui sont au pouvoir maintenant. Je ne crois pas, euh, je crois à, à la confrontation, je ne crois pas euh, à un espèce de grand soir, un truc où il faut renverser. Euh, cest à y, y, y a des niveaux, à mon avis, il y a des niveaux dans, dans, dans, dans, dans, là, dans, là où la confrontation peut être utile. Et, euh, et à mon avis, il y a autant de boulot à faire de chaque côté, et notamment il y aurait un boulot c'est les gens qui sont au pouvoir, qui, qui finissent par se rendre compte que euh, la tête ne peut pas vivre sans son corps, et que la France euh, ne peut pas être forte sans son peuple, l'Europe ne peut pas être forte sans ses nations. On n'est pas, pas la Chine, on n'est pas les États-Unis. Et moi je crois à l'Europe des nations à l'Europe des nations, à la de Gaulle, hein, je ne veux pas aller chercher très loin, mais que en revanche, en 2020, en 2021 encore, on n'est pas dans une Europe où vous pouvez mélanger des Allemands, des Français, des Italiens, des Grecs, comme ça. Et des choses qui se passent en Chine, je sais moins, mais aux États-Unis, aux États-Unis, les gens peuvent assez facilement passer d'une côte à l'autre, de toute proportion gardée. Mais on n'a on pas ça aujourd'hui en Europe, aujourd'hui, et, et ça, notamment, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'euro évolué à l'échec? Parce que euh, aujourd'hui les Allemands ne sont pas prêts à payer euh, pour les Grecs, les Italiens, les Espagnols, les Français, incidemment, euh, un jour. Et d'un autre côté, euh, les Espagnols, les Italiens, les Grecs ne sont pas prêts à aller travailler en Allemagne. En France, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui fait pour que la France euh, et la France et l'Europe n'est pas l'Europe Parce que, en France, bah, vous pouvez avoir grandi n'importe où en France. Si à un moment il faut monter à Paris ou à Bordeaux ou à Toulouse pour faire vos études, pour trouver du boulot machin, vous le ferez ça va vous gonfler peut-être, ou pas, j'en sais rien, vous allez le faire. Inversement, la région lîle de france envoie 20% de son PIB au reste des régions françaises. Personne, moi je connais personne qui dit « tant ces cons de Corse, ils nous bouffent le fric !» Ou euh, « dans le Larzac, tout ça pour des vaches non !» Non, je grossis le trait, mais tout le monde trouve ça normal de devoir se déplacer pour travailler ou de devoir payer pour euh, ceux qui sont restés... Euh, dans... En Europe, c'est pas le cas. Et donc. Pour moi, l'échec européen actuel, c'est pas un échec de... Non, c'est un échec qui est au niveau des populations et des États. On n'accepte pas ce qu'il faudrait pour le jour où on accepte d'aller travailler dans la roue ou que la roue accepte de renvoyer de l'argent euh, là où ils, des régions où ils ont pris les travailleurs. Ça pourra peut-être marcher. Je ne sais plus quel était le début de la question. Je suis désolé. <rire> C'était l'éventurité d'un... D'un sursaut populaire. D'un sursaut populaire. Et donc ouais, pour venir ouais, non parce que là c'est important. C'est-à-dire que le, le, moi je, je cest que je suis pour la négociation euh, forte, mais la négociation. Je pense que le sursaut populaire. C'est-à-dire que le sursaut d'être autant populaire que euh, que j'ai pas d'autres mots, mots que les élites, je que c'est pas bien. Mais ça, ça, ça ne peut marcher que s'il y a des deux côtés. Et encore une fois, que on est fa... c'est-à-dire que la tête ne peut pas marcher sans son corps. Très important ça. Et c'est partout, et, que, et en fait, il, quand, il faut, moi je ne crois pas que, je pense que tout le monde, tout, tout, ouais, c'est général, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit plus à blâmer que l'autre. Hein. Est-ce qu'on est, est qu a un peuple qui se vautre un peu trop Est-ce qu'on a des élites qui se vautrent un peu trop On peut se dire que tout le monde se vautre un peu trop, quoi. Ce qui est sûr, c'est que si on veut s'en sortir, là pour le coup, euh, je pense qu'il faut que ça se fasse ensemble. Merci Guy de Forteresse. Merci à vous.